internautes, comment tu vas Moi ça va très très bien, je suis très heureux de te retrouver comme chaque semaine ici en vidéo et à chaque fois, chaque semaine, un nouveau sujet, aujourd'hui le boycott. Attention subtilité, ce n'est pas le boycott, le boycott, en gros l'acte de consommer mais avec un œil critique. Souviens-toi, je te parlais déjà de ce sujet en vidéo le 7 juin dernier, si si, mais j'avais une coupe de, enfin j'avais des, de, je de, Bref, je recevais alors l'Event Akka un des deux créateurs d'iBoycott, cette association lyonnaise prônant le boycott bienveillant pour changer le monde. C'est-à-dire faire s'unir une masse de consommateurs ayant pour but commun de refuser l'achat d'un produit par exemple et ainsi imposer à la marque en question un changement précis sur son mode de production, mais aussi son impact environnemental, sociétal, etc. Tout en instaurant, via la plateforme en ligne, un dialogue, une négociation entre la marque et les consommateurs. Ce boycott bienveillant est donc ici présenté comme LA méthode de lutte contre les multinationales. À la différence du boycott qui lui, complémentairement donc, vient prôner la consommation responsable. Et pour ce faire, l'association iBoycott nous propose son outil pratique. Une application pour smartphone sortie fin septembre, buy or not. Acheter ou pas en français. Et il est maintenant l'heure d'aller au centre commercial. En terrain hostile, je sors mon arme de consommation massive et je flash tout ce qui bouge. à moi les <rire> L'application Bayernut permet, comme tu le vois, de flasher le code barre de la plupart des articles présents en supermarché pour en savoir plus sur lui, ses ingrédients bien sûr, mais aussi les additifs présents, les repères nutritionnels, etc, c'est l'impact santé. Comme l'application Youka, tu me diras, et tu as raison, sauf qu'ici il y a une nouveauté de taille, l'impact sociétal. Prenons par exemple cet article, des dosettes de café. En flashant le produit, on voit qu'il appartient à Nestlé, ce géant agroalimentaire suisse et que la marque est visée par une campagne de boycott lancée par les internautes, le fameux impact sociétal. Et les raisons sont nombreuses, accaparement des ressources d'eau potable, travail forcé et travail d'enfant, évasion fiscale, etc. En un clic, toutes ces infos sont accessibles et il nous est alors possible de rejoindre les boycottants, tandis que la section alternative viendra bientôt proposer des produits et choix différents pour pallier à ce boycott. Du coup, eh ben, j'ai rien acheté, sans surprise. Bon, ça fait quand même longtemps, j'avoue que je consomme plus dans ce type de supermarché, mais fêtez que la plupart des consommateurs, encore, oui, et que c'est pas toujours si simple pas toujours facile de faire autrement. Alors l'application de s'adresse principalement à ces consommateurs. Alors c'est bien joli tout ça, mais est-ce que c'est suffisant Est-ce que le boycott et le boycott forment vraiment LA méthode de résistance par excellence pour changer le monde Non, clairement pas. C'est un outil indéniablement puissant et intéressant parmi tant d'autres, mais qui présente, sans conscience politique plus large, un risque de réduire le citoyen à un rôle étriqué de consommateur en lui offrant bonne conscience s'il remplace Coca-Cola par un cola local. Mieux consommer, c'est criant de bon sens. Moins consommer, c'est d'autant plus juste, mais c'est surtout bousculer l'ordre établi qui est nécessaire et urgent. En somme, prendre de la hauteur et se rendre compte que l'ennemi, ce n'est pas ou pas seulement Nestlé et Pepsi, mais bel et bien le libéralisme, le capitalisme. Les multinationales, ici visées par le boycott, ne sont en réalité que les fruits, les enfants d'un système économique précis qui lui fixe les règles qu'elles ne font que respecter, protéger, répéter dans leur intérêt commun celui du profit financier illimité et à tout prix, valeur intrinsèque du libéralisme. De notre côté, pour tenir debout, s'équilibrer et avancer vers le mieux, rien ne vaut mieux qu'être sur ses deux pieds. Il nous faudra alors mieux et moins consommer en usant de notre esprit critique, mais aussi d'outils comme Bayer Not pour faire de meilleurs choix, un pied, mais aussi, voire surtout, influer sur les politiques appliquées, la législation pour nous protéger, deux pieds. Car c'est bien la loi qui donne le « là, qui a toujours le dernier mot. Et la loi est pensée, écrite, appliquée par souvent une poignée d'humains, d'humains, à qui on délègue, pour l'instant, ce pouvoir décisif. En bref, agir sur le court et le long terme, à la fois, à l'échelle individuelle et à l'échelle collective en même temps. Entre l'un et l'autre, ce n'est pas un choix à faire, mais la condition sine qua non. On ne pourra gagner qu'ensemble, ou alors on crèvera tous comme des cons chacun de notre côté. Salut toi Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout Et puis encore merci, encore plus si tu mets un petit pouce vers le haut si tu mets des commentaires Si, si tu me permets de continuer sur tipeee.com à hauteur de 1 euro Merci beaucoup aux gens, vraiment, vraiment, sérieusement De, de m'aider à ce point là, c'est vraiment cool Partage la vidéo, abonne-toi à la chaîne Fais abonner ta mère, ta soeur, ton voisin, tout le monde Et puis je te dis à très bientôt Si jamais je m'en sors pour te raconter encore mille autres choses Allez, à plus, ciao, bisous hein